It is now time for oral questions. Euh, maintenant, la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Avant de commencer, je voudrais reconnaître que c'est notre dernière journée ici à l'Assemblée. On va tous repartir pour nos circonscriptions. Je voudrais souhaiter à tout le monde dans la Chambre ici joyeux Noël, joyeuses fêtes. J'espère que tout le monde a un... Passe de très bons moments en famille et de manière sécuritaire. Hier soir, ma question est à la vice-première ministre. Ma question est à la vice-première ministre. Hier soir, la commission de l'énergie a nié la Hydro One et leur achat d'Avista en citant l'interférence du gouvernement. Et on aura, Hydro One aura payé 103 millions de dollars pour euh, le fait que cette entente n'ait pas eu lieu. Est-ce que le, la, la vice-première ministre euh, pourra nous dire quelle sera l'incidence de ces 103 millions de dollars sur nos factures d'électricité? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je... La... Merci de la question de la chef de l'opposition. Je voudrais aussi souhaiter un joyeux Noël et de bons déplacements. Il y pour les temps des fêtes l'annonce d'hier de Washington. Ne change pas notre notre accent sur la réduction des factures de l'électricité. Nous allons toujours mettre nos priorités sur les Ontariens, les petites entreprises et les entreprises de manière générale en Ontario. Cela comprend des initiatives de, de, de, de renouveler le, le conseil d'administration d'Hydro One. Et Le conseil d'administration avait perdu la confiance de la, des Ontariens par le passé, donc on l'a changé. Complémentaire. Les gens ont de la difficulté à payer les factures comme euh, dans la situation actuelle, et maintenant il semble qu'ils vont euh, auront à payer le prix pour euh, les manigances de la part du gouvernement de tenter de mettre leurs amis au sein du Conseil d'administration. Le conseil La Commission à Washington a dit que, clairement que le gouvernement fait ce qu'il veut quand il veut et qu'il ne peut pas continuer de conclure des affaires avec eux. Et, et, la, le premier ministre a dit qu'il allait trouver une solution avec Hydro One. Que, quelle sera la solution avec tout ce qu'il a fait maintenant? Et Manigas, euh, au ministre, je ne sais pas si c'est ce que la décision a dit, mais on peut être en désaccord avec ce que la décision a dit. Mais nous allons continuer de, de respecter notre engagement vers les Ontariens le 7 juin 2018. C'est justement ce que les Ontariens nous ont demandé de faire. Une mauvaise gestion des libéraux a entraîné une flambée des prix de l'électricité et a fait en sorte que les Ontariens ont dû choisir entre manger et chauffer leur maison. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Les Ontariens s'attendent à ce que nous allons puissions tenir nos engagements de réduire leurs tarifs d'électricité et de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens et les petites entreprises. Nous sommes en train de réduire les tarifs d'électricité après des années de négligence de la part des libéraux. Nous permettons aux Ontariens de payer leurs factures d'électricité et c'est notre priorité. Dernière complémentaire, Monsieur le Président, nous sommes d'accord que les choses n'allaient pas bien sous les libéraux, mais maintenant, on a un gouvernement Ford qui est en train d'annuler de, euh, des contrats et qui doit payer des, des indemnités de départ pour les PDG de Hydro One et autres. Qu'est-ce que le Premier ministre a à dire aux Ontariens qui ont maintenant une pénalité de 103 millions de dollars qui sera ajoutée à leur facture d'électricité? Au ministre. Premièrement, je voudrais rappeler à la chef de l'opposition, c'était une décision d'un de trois organismes de réglementation, à Hydro One et Avista, sont en train de revoir cette décision et qu'on envisage les possibilités pour l'avenir. Mais comme je l'ai mentionné hier, les nouvelles d'hier ne changeront pas notre accent qu'on mettra pour réduire les factures d'électricité pour les Ontariens, pour les familles, les petites entreprises, pour les grands créateurs d'emplois qui ont perdu leur avantage concurrentiel dans l'énergie à la suite de la mauvaise gestion des, de l'ancien gouvernement libéral et la façon qu'ils ont traité Hydro One. Nous avons hérité de ce Là. Nous avons fait l'engagement pour nous assurer que les factures d'électricité soient réduites pour les Ontariens. C'est justement ce que nous sommes en train de faire. Merci. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Euh, ma nouvelle question est au. C'est à la euh, première ministre suppléante, comme nous le savons tous. Euh, Lorsqu'il s'agit de mettre ses intérêts en avant, des intérêts des Ontariens, cela ne se limite pas à Hydro One. On a vu dans le Toronto Star que Ron Tavener, le choix pour le commissaire de la PPO s'est acheté une maison d'un des plus grands conseillers de Doug Ford. Et hier, j'ai demandé au Premier ministre s'il croit que le commissaire à l'intégrité devrait se pencher sur le processus de l'embauche du commissaire à la à PPO. Je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que le Premier ministre nous fournira une, une réponse? Ministre des Services correctionnels et de la sécurité communautaire? Merci. Une me fois plus, je voudrais rappeler à l'opposition que le comité d'embauche est indépendant. Il a fait une décision. Et je voudrais dire à ce moment-ci, je cite, le président et le comité de liaison et son président. J'ai vu M. Tavener pour obtenir dans un but objectif, c'est-à-dire la sécurité et la réduction du crime il représente de l'empathie pour tous les policiers et tous ses efforts feront en sorte que les collectivités seront sécuritaires. J'espère qu'il sera le commissaire et finalement la PPO fera. Et je voudrais le féliciter pour sa nomination. Arrêtez la vendue. Intervention du président. redémarrer la pendule complémentaire. Le Globe a dit que le premier ministre faisait la promotion de Ron Taverner depuis qu'il était conseiller municipal parce que c'était des amis proches. Est-ce que le premier ministre a déclaré son amitié au moment du comité? Est-ce qu'il y avait un ministre à noter ou à soulever un conflit d'intérêts Ministre, une fois de plus, je voudrais rappeler aux néo-démocrates qu'il qu y avait un processus indépendant d'embauche et que Ron Taverner, puis cela a été approuvé par le Conseil des ministres le jeudi, nous avons appuyé la décision de façon unanime de la part du comité d'embauche et le directeur administratif des services. C'est avec la plus grande confiance que M. Tavener servira la province avec son engagement, son intégrité et un niveau d'éthique élevé parce qu'il servira nos villes. Nous avons un excellent candidat et un commissaire de la PPO, et j'aurais souhaité que les néo-démocrates appuyeront la qualité du candidat, M. Tavener. Redémarrer la pendule. Complémentaire final. Je, Je peux vous assurer que la ministre, la ministre voit lit ce que nous, nous comprenions. Les gens, on s'attendait à beaucoup mieux après les dernières, dernières élections. Seulement, la uniquement nationale. ce gouvernement et son la parti. Nationale. Nationale ne comprennent pas le problème. Le premier ministre a donné à une amie le poste de commissaire de la PPO alors que le premier ministre s'est attaqué à l'intégrité à Chris Lewis, un ancien commissaire de la PPO, parce qu'il a parlé de cette nomination faussée. Et qu'est-ce que le premier ministre a refusé de faire, c'est de s'excuser auprès de l'ancien commissaire et de finalement faire la clarté sur cette nomination et ce processus d'embauche odieux. Ministre, vous savez quoi? Chris Lewis avait les droits à, droit à son opinion à tout le moins et il aurait, il souhaite tout le succès possible à M. Tavener et j'espère qu'il qu souhaiterait que M. Tavener joue, pardon, occupe son poste avec toute l'intégrité. Je crois que c'est insultant de voir alors qu'il était conseiller. Je suis honoré qu'il continuera à son service en tant que le commissaire de la PPO. Arrêtez la pendule. À l'ordre, redémarrer la pendule. Prochaine question, chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse à la vice-première ministre. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent quitter les entreprises, pardon, les, les familles devront écoper de la décision du premier ministre, que ce soit les emplois de GM et que le premier ministre ne les défend pas et les, les étudiants qui ne pourront pas avoir accès à l'université, à Markham, ou les patients qui attendent dans les couloirs des hôpitaux. Il s'occupe de ses amis, ce sont les familles qui... Est-ce que la vice-première ministre pense que, que c'est juste? Vice-première ministre, je peux vous dire qu'après 15 ans de négligence dans plusieurs dossiers des libéraux, je suis très fier. Des, des choses... Que le, ce gouvernement fait. L'intervention du président. Je n'ai pas entendu la, la vice-première ministre en raison des applaudissements complémentaires. Ce que les gens ont vu, ont vu deux visions différentes de l'Ontario. Le gouvernement devrait défendre les employés de GM à Sherwood. Nous, nous avons dit que le traitement des cancers est important à la maison. Et alors que le gouvernement Ford et que ce sont des enfants qui demandent de l'aide, nous avons demandé le salaire minimum et nous voulons que les employés aient un, un jour de congé alors qu'il a créé des emplois bien rémunérés. Comment est-ce que le gouvernement après ces mois nous a a mis l'Ontario dans une situation encore pire. Nous avons été élus pour améliorer la vie des Ontariens. Vo voilà ce que l'on fait. Nous, Les gens pourront sortir la tête de l'eau. La vie sera abordable. Nous apportons les modifications attendues de la population. Et Ils n'auront pas à choisir entre se chauffer ou faire se manger. Voilà pourquoi faire se manger, pardon. Nous allons améliorer la situation. Nous avons été élus pour faire la différence dans la vie des familles, des ménages. Voilà ce que l'on fait. Nous allons continuer de le faire. Nous avons besoin de votre aide. Parce c'est quelque chose vers lequel nous devons tous tendre pour que la population qu'on représente, pour que la vie devienne plus abordable et créer des emplois pour les jeunes qui sortent des universités, des écoles, des collèges et des écoles secondaires. Voilà la raison pour laquelle nous avons été élus et voilà ce que nous allons faire. L'intervention du président. Non. Rappel alors, euh, et avant que je puisse euh, donner la parole au prochain député, député de Burlington. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Services à l'enfance, à la jeunesse. Il y a eu un rapport hier avec les scandales « Mauvaise gestion »,« Gaspillage », il y a plusieurs données qui ressortaient de votre ministère. L'auditrice la, a dit qu'il avait identifié que 37 avaient des obstacles à la capacité de se préparer au travail ou à trouver un emploi. Les directeurs de services nous ont dit que ces obstacles comprennent conditions de santé mentale, dépendance et itinérance. Monsieur le Président, cela a un système à la pièce qui n'aide pas la société et ses plus vulnérables. Et cela ne met pas l'accent sur les récipiendaires. Qu'est-ce que le gouvernement fait différemment pour créer, éliminer les obstacles à l'emploi? J'apprécie. ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Et merci à l'AG pour confirmer ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le système hérité ne fonctionne pas et ne retournait pas les gens au travail. Voilà pourquoi je suis si fier de faire partie d'un gouvernement pour la première fois en 15 ans qui travaille à, par une démarche interministérielle pour en retourner les gens au travail. Voilà pourquoi. Nous avons à voir une énoncée d'automne pour retourner de l'argent dans les portefeuilles des citoyens. Nous, nous allons travailler avec plusieurs ministères pour que les gens puissent retourner au travail et le ministre de la Santé, de la Dépendance et du ministre du Logement pour que les gens aient de l'aide au logement. J'ai hâte d'en parler pendant la complémentaire. Arrêtez la pendule. a démarré la pendule complémentaire. Merci, ministre, pour votre réponse. L'auditrice a parlé du dysfonctionnement et je cite « Depuis le dernier audit en 2009, les cas de l'Ontario ont augmenté à la hauteur de 25 200 000 à 215 000 personnes Bien que l'Ontario, au travail, vise à être un programme temporaire que nous avons découvert que depuis 2009 et 2009, que les gens dépendent de ce programme double, soit qui a augmenté de 19 mois à 3 ans. C'est vraiment un état de fait sur l'ancien gouvernement et c'est blanc pour ceux qui veulent travailler. Est-ce que le, la ministre veut élaborer son plan pour aider les gens ignorés par les libéraux à retourner sur le marché du travail. Voilà pourquoi nous, avons, nous sommes fiers d'avoir les conseils de l'auditrice générale, parce qu'on comprend que le système ne fonctionnait pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer OMSA, les services municipaux. Qui dispensent des services municipaux. Ils nous ont demandé de meilleurs services, meilleures prestations de services, me meilleurs services de soutien pour s'assurer qu'ils aient une vie dans la dignité. On comprend qu'Ontario doit être travailleur et que l'aspiration doit être un travail et non pas un programme qui les piège dans la pauvreté. On dépense déjà 10 milliards en aide sociale. Il y a un million de personnes dans le programme et une personne sur sept se retrouve dans la pauvreté. Nous pensons que les meilleures solutions pour ces personnes sur ces programmes, c'est de trouver un emploi. À l'ordre. Appel à l'ordre, à tous les députés. À l'Ordre. York Centre, we'll à l'Ordre. Redémarrer Number la pente good. Député de Hamilton West, lancaster Dundas. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Avant les dernières élections, les conservateurs ont dit qu'ils allaient rétablir l'interdiction sur les publicités partisanes. Hier, aucun des ministres n'a répondu au rapport de l'AG. Et je la pose encore une fois. Quand est-ce que l'interdiction des publicités partisanes sera mise en vigueur? Vice-premier ministre. Président du Conseil du Trésor. J'apprécie la question par vous. Merci à la dé... aux députés de la question. Sous les libéraux, il y a eu beaucoup de dépenses en publicité avant les élections. Pourquoi? Vous comprenez sans doute la situation. Cependant, je dirais à la députée d'en face, nous explorons tous les éléments de publicité, y compris celle ci Ce sera une priorité, comme dans toutes les dépenses. Qui seront annoncés. Nous souhaitons la bienvenue. Où nous nous accueillons favorablement le rapport de la VG. Nous cependant, nous essayons de suivre les recommandations dans le rapport de l'auditrice. et J'en parlerai plus en profondeur lors de la complémentaire. Arrêtez la pendule. redémarrer la pendule complémentaire. Une fois de plus, de retour à, retour à la case départ. Une fois de plus, la situation empire sur ce gouvernement et le gouvernement qui interfère dans Hydro One, alors qu'il fera apparaître le scandale des centrales au gaz comme, de, comme une pacotille le gouvernement empire la situation pourquoi ce gouvernement est-il déterminé dépense des deniers publics sur la promotion de public par le biais de publicités partisanes par vous monsieur le président merci de cette question de la députée d'en face vous savez quoi voilà ce qui qu'est-ce qui me tient éveillé la nuit c'est les déficits. et qu'est-ce qui me réveille le matin c'est corriger la situation Mon collègue m'a rappelé, si j'ai bien dormi et je dors comme un bébé, je me réveille tous les deux heures et je pleure. Ministre, oui, nous, nous pleurons en raison des livres laissés par les, les libéraux. Je rappelle à la députée d'en face de l'ancien gouvernement libéral qui dépensait beaucoup d'argent nous allons prendre toutes les mesures pour corriger le tir fiscal de l'Ontario. Intervention du Président. Rappel à l'ordre à tous les députés. Prochaine question. Député de Barrie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor, très prudent. Hier, l'auditrice générale a rendu public son rapport qui fait état des dépenses et qui a eu un impact sur les services des Ontariens. Non seulement cela a entraîné une perte de millions de dollars de gaspillage, ce, également, cela a mis à risque la santé et la sécurité des Ontariens. Après 15 ans de gaspillage autorisé par les néo-démocrates, nous voulons rétablir la transparence et la redevabilité. Est-ce que le président du Conseil du Trésor peut faire la lumière à nouveau sur le rapport publié par l'auditrice générale? Merci, M. le Président, par vous, aux excellents députés. Je m'en voudrais si je ne remercierais pas l'auditrice général et son équipe pour le travail qu'elle a fait. Mais franchement, Monsieur le Président, le rapport montre la situation désastreuse dans laquelle les libéraux ont laissé les Ontariens. Travail, Ontario au travail représente un, un trop payé à la hauteur de 700 millions de dollars, plus des coûts payés en trop, 400 millions. Ces deux exemples seuls ajoutent 1 milliard. 1, en gaspillage. C'est le même montant que nous dépensons sur l'aide aux enfants de l'Ontario complémentaire de retour au président du Conseil du Trésor. Le rapport fait état de mauvaise gestion et, que, et nous savons très bien que l'argent a été gaspillé afin d'appliquer, comme par exemple, le, le traitement spécial accordé au euh, régime de pension et le fait que les libéraux ont essayé de sortir des livres la dette sur un plan. Quelles mesures le gouvernement prend, prendra pour réparer d'autres dommages causés par l'ancienne administration libérale? Je suis préparé pour cette question. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé avec l'auditrice générale pour un objectif qui est d'améliorer la fiscalité de l'Ontario, mais également la gouvernance et la responsabilisation. Mais le plus troublant encore, l'auditrice générale a découvert que le comité technique de sécurité n'a pas assuré la sécurité et n'a pas rempli son mandat prévu par la loi pour protéger le public. Voilà pourquoi le ministre Walker a demandé au comité des normes techniques et de la sécurité et soyons clairs, nous mettons fin à la mauvaise gestion alors que les libéraux n'étaient préoccupés de, de uniquement protéger leur siège au lieu de protéger la sécurité des Ontariens. Redémarrer la pendule. Prochaine question, la députée de University Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Une question qui s'adresse au ministre des Transports. Le rapport de la vérificatrice générale indique à quel point le gouvernement, le gouvernement libéral a échoué à la population en privatisant le transport. Le gouvernement oblige aux contribuables de payer des centaines de millions de dollars en trop payés. Et donc, le gouvernement conservateur a, a l'intention de privatiser certains éléments du métro de Toronto. Monsieur le ministre, d'ici un an, que dira-t-elle la vérificatrice générale concernant les plans en matière de transport de la province? Joyeuses fêtes à Paul Miller. Merci de cette question. D'ici un an, la vérificatrice générale nous dira « Excellent travail, vous avez fait un excellent travail ». Notre gouvernement a été élu pour faire la bonne chose, c'est-à-dire s'assurer de la reprise économique en Ontario. Metrolinx a un nouveau président, la province a un nouveau premier ministre, un nouveau ministre des Transports. Nous allons investir dans les transports, nous allons faire croître l'économie et l'Ontario est ouverte aux affaires. redémarrer la pendule. Question complémentaire. Encore une fois, ministre, le rapport a confirmé que le gouvernement libéral s'est mêlé de la planification pour ses propres fins politiques. Mathieu Links avait rejeté la construction d'une certaine station, mais le ministre a demandé sa construction. Mais ce gouvernement en aggrave encore plus la situation. Il élimine toute exigence en matière de consultation et permet au premier ministre de contourner les plans de Metrolinx. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager à ce qu'il y ait des consultations publiques dans le cadre de toute décision reliée au transport en commun? Merci, monsieur le président. Un Bon, Nouvel An, à Paul Miller aussi. Nous avons étudié et accepté les recommandations de la vérificatrice générale concernant l'emplacement des stations GO. Le ministère travaillera avec MetroLink pour choisir les investissements. Le ministère propose également des changements au sein de MetroLink pour préciser ses rôles en matière de planification et prise de décision. Je voudrais dire aux députés d'en face, Ma circonscription n'aura pas de station de go ni une station de métro. Le député d'Ottawa-Sud, merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. D'abord, à tous les collègues de notre famille législative. Euh, joyeuses fêtes! Et l'amour que je ressens à tous les jours me manquera. Et donc, dans l'esprit du Noël, ce n'est pas une question concernant le fait que le premier ministre a donné à son ami un emploi qui paye 350 000 ou le scandale que constitue la nomination du nouveau commissaire de la PPO. Ma question est simple. La vice-première ministre, peut-elle nous expliquer pourquoi la signature du contrôleur provincial manque des comptes publics? Le président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. C'est en fait mon cadeau du député d'en face. Je ne peux pas commenter le manque de signature du contrôleur. La vérificatrice générale a présenté son avis. Mais je veux savoir comment la vérificatrice générale a approuvé nos chiffres. Nous l'avons écoutée. Elle n'était pas d'accord avec les pratiques comptables du dernier gouvernement libéral. Le directeur de la responsabilité financière n'était pas d'accord avec les comptes du gouvernement et les agences de notation non plus. Et les marchés n'étaient pas d'accord non plus. Nous avons donc formé une commission d'enquête indépendante pour euh, nous donner leur avis concernant la situation financière du gouvernement. Et tous les membres de la Commission étaient en désaccord avec le dernier gouvernement. Complémentaire, je remercie le ministre de cette réponse inadéquate. Voici pourquoi la signature euh, ne figure pas au grand public. Elle était obligée de quitter son poste car elle était en désaccord avec une décision comptable du gouvernement. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas approuver les comptes gouvernementaux. Elle a été classée première pendant les, euh, parmi les comptables. Elle est experte en matière de pratiques comptables reliées au régime de retraite. Elle a dit que les États financiers consolidés de la province exagèrent le déficit de la province. Le gouvernement exagère le déficit. De la afin de faire des compressions. Nous avons déjà vu ces compressions à la santé, aux services sociaux, aux choses dont les familles dépendent. Ma question à la ministre, pourquoi exagérez-vous le déficit de la province? Le président du Conseil du Trésor. Merci aux députés de cette question. Avec tout le respect que je vous dois, je dois vous poser la question suivante. Pourquoi vous ne soutenez pas la vérificatrice générale? Il me semble que les ontariennes se sont euh, exprimées. Permettez-moi de citer le porte-parole en matière de finances du NPD. Il a dit que les familles et les entreprises ont l'impression qu'en ouvrant la facture d'électricité, et aujourd'hui, la vérificatrice générale a indiqué que le plan libéral aug fera augmenter les tarifs d'électricité. Selon la vérificatrice générale, L'évaluation du gouvernement Wynne était tout à fait erronée. En fait, leur plan avait pour but de cacher des millions, des milliards de dollars de, en dette du public. Et donc, je demande pour parole un néo démocrate pourquoi vous ne soutenez pas la vérificatrice générale. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, le député de Willoughby. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Depuis longtemps, le ministre s'attaque aux formalités administratives qui entravent les entreprises. L'énoncé économique de l'automne a discuté de notre engagement pour réduire les formalités administratives de 25 d'ici 2022. Le ministre prend très au sérieux cet engagement. Nous faisons confiance à Todd. Ta... Le ministre pourrait-il nous donner davantage de détails concernant les, nos efforts visant à réduire les formalités administratives pour les entreprises? Le ministre du développement économique de la création d'emplois et du commerce. Je veux féliciter le député de son cartigan. Plus tard aujourd'hui, je vais déposer la loi sur la concurrencialité de l'Ontario. Si adoptée, cette loi sera la prochaine étape des efforts de notre gouvernement pour rendre l'Ontario ouvert aux affaires. Selon un très grand nombre de personnes, les formalités administratives ne concernent que les entreprises, mais c'est aussi une question de service. C'est pour ça que cette loi réduira les formalités administratives qui entravent la création de plus de places en garderie et il créera de bons emplois pour les Ontariens. Les formalités administratives sont au détriment des entreprises, mais aussi au détriment des services aux clients. Nous allons faire en sorte que l'Ontario soit à nouveau concurrentiel. Arrêtez la pendule. redémarrer la pendule. Complémentaire, merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Je sais que le ministre et son adjoint parlementaire ont consulté des petites entreprises de ma circonscription et leur euh, apport a été pris en ligne de compte. Un député d'en face avait dit que l'idée de réduire les formalités administratives de 25 était quelque chose de très troublant. Mais dans ma circonscription de Willowdale, les entrepreneurs sont ravis que notre gouvernement est déterminé à éliminer ces formalités administratives. Sous les libéraux, un propriétaire d'entreprise a dit que quitter l'Ontario pour s'installer en Ohio était comme passer de la torture à un magasin de bonbons. Le ministre peut nous expliquer comment ce loi pour restaurer la concurrentialité de la province sera à l'avantage de toutes les entreprises de la province plus tard d'aujourd'hui nous aurons des cannes en bonbons lorsque nous déposons ce projet de loi je remercie Stan de sa question il est un excellent militant pour les petites entreprises de sa circonscription l'un de ces changements de ce projet de loi qui comprend 32 mesures concrètes au sein de plusieurs ministères réduira le coût de 5 millions de dollars par an la réforme réduira le coût de faire affaire de 25 millions de dollars. Et donc, euh, c'est une mesure essentielle pour améliorer la concurrencialité des entreprises. Nous faisons une refonte de notre démarche vis-à-vis -vis les, les formalités administratives. Nous ferons, faisons en sorte que nos normes concordent avec les normes fédérales pour qu'il y ait moins de formalités administratives. Donc, le fardeau sur les petites entreprises sera nettement réduit. Arrêtez la pendule. Alors, redémarrez la pendule. Prochaine question. La députée de windsor West. Merci. Cette question s'adresse à la Première ministre suppléante. La, le rapport de la vérificatrice générale a révélé qu'Ajuric Ontario dépense 21 millions de dollars pour les cas de POSPH. C'est 44 de la charge de dossier. Et pour trois quarts de ces cas d'appel, les gens qui se sont fait nier le soutien voient les décisions renversées. Le gouvernement conservateur aggrave la situation en changeant la définition d'invalidité pour qu'elle soit plus étroite. Et donc, ceci garantit qu'il y aura plus d'appels. La première ministre suppléante comprend-elle que l'aide juridique Ontario aura plus de dossiers de ces personnes qui se sont fait nier euh, la demande et, en raison de cette nouvelle définition. La vice-première ministre, la procureure générale. à vos monsieur le président, à la députée d'en face, euh, elle euh, présume savoir euh, quelle sera la définition. Mon ministère travaille avec le ministère des services à l'enfance et des services communautaires et sociaux. Pour créer la bonne définition pour permettre aux gens de, de quitter la pauvreté. Pour ce qui est d'aide juridique Ontario, nous remercions la vérificatrice générale de son travail. Elle a identifié les défaillances du système qui ne permet pas aux gens d'accéder au système de justice. Le gouvernement a investi des centaines de millions de dollars en aide juridique Ontario, je remercie la vérificatrice générale d'avoir identifié ces défaillances et donc plus d'Ontariens seront en mesure d'accéder à la justice. Complémentaire, je ne présume rien. La ministre des services sociaux a dit que la définition concordera avec la définition fédérale, une définition qui exclut un grand nombre de personnes ayant des invalidités. Aide juridique Ontario pourrait faire beaucoup d'autres choses s'il n'était pas si occupé en s'occupant du travail de la ministre. Selon le rapport de la vérificatrice générale, les cliniques d'aide juridique ont indiqué qu'en raison du nombre de cas de POSPH, elles n'étaient pas en mesure d'accepter d'autres responsabilités. Mais en raison de la nouvelle définition du gouvernement qui a été conçue pour exclure plus de personnes, ceci aggravera la situation. La première ministre suppléante, est-ce qu'elle préfère que l'aide juridique Ontario passe plus de temps pour ces appels, ou est-ce qu'elle veut que la définition comprenne les gens qui font face à des, des handicaps à long terme? La vérificatrice générale. Notre gouvernement a pour objectif de faire en sorte que les gens qui ont besoin d'accéder aux services juridiques soient en mesure de le faire par l'entremise d'aide juridique Ontario. Nous travaillerons très fort pour renforcer l'accès à la justice pour les gens dans le besoin. La vérificatrice générale a dit que l'aide juridique Ontario se trouve en situation déficitaire depuis deux ans. L'Ontario fait face à une demande très élevée pour l'aide juridique reliée aux réfugiés. Le gouvernement fédéral ne paie pas sa part pour financer ses services. Monsieur le Président, cette entité trouvera de meilleurs processus pour mieux dépenser son budget. Mon ministère continuera de travailler avec Juridique Ontario pour améliorer, améliorer ses services pour que les gens qui ont besoin d'accès à la justice l'auront. Arrêtez la pendule. redémarrer la pendule. Prochaine question, la députée de Richmond Hill. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre des Transports. Notre gouvernement pour la population est déterminé à permettre aux ontariens de se déplacer pour qu'ils puissent passer plus de temps avec leurs familles et avec leurs êtres chers. Mes commettants à Richmond Hill sont venus me voir pour se plaindre du fait qu'ils ne veulent pas être coincés sur les routes ou ne, ne veulent pas être bloqués sur, dans une station de métro. Il y a eu 15 ans, le gouvernement libéral soutenu par le, le Parti néo-démocrate c'était un gouvernement très irresponsable sur le plan financier. Hier, la vérificatrice générale a déposé un rapport selon lequel la situation était tout à fait désastreuse sous le dernier gouvernement. Elle a demandé des mesures immédiates de la part du gouvernement. Le ministre des Transports pourrait-il nous expliquer à quel point le gouvernement libéral était irresponsable sur le plan financier avec le réseau du transport et combien d'argent paieront les contribuables en raison de cette mauvaise gestion? Le ministre des Transports, je remercie la députée de Richmond Hill de sa question et pour avoir milité pour ces commettants à Richmond Hill. Monsieur le Président, j'apprécie l'occasion de parler du rapport de la vérificatrice générale. Notre gouvernement pour la population a été élu en juin pour remettre l'Ontario sur les rails. Nous avons beaucoup à faire. Le rapport souligne les problèmes du dernier gouvernement libéral. Le rapport nous rappelle de la mauvaise gestion du gouvernement libéral, notamment pour ce qui est des transports. Le, la population a élu un gouvernement conservateur qui a un mandat très clair. Metrolinx a un nouveau PDG ainsi que qu'un nouveau président du conseil d'administration. C'est une nouvelle époque pour Metrolinx. Notre gouvernement est ravi et travaille déjà avec Metrolinx. Nous avons un plan pour réaliser plusieurs choses et j'ai hâte de partager plus d'informations lors de la réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le ministre des Transports, pour cette réponse. Et ce n'est pas une surprise que la vérificatrice générale, dans son rapport, a critiqué l'ingérence de Maître sous le gouvernement libéral précédent que les néo-démocrates ont appuyé tout le temps. Cependant, le premier ministre Ford a fait campagne sur un engagement de réparer les transports en commun pour les Ontariens et Ontariennes. En élan, à une major... un gouvernement majoritaire progressiste conservateur. La population a démontré qu'elle voulait la meilleure valeur pour les contribuables. Notre gouvernement, on investit pour la population ontarienne. On va donner des services de transport en commun qui sont logiques. Notre gouvernement, est en partenariat avec le gouvernement privé, va saisir de bonnes occasions pour bâtir des transports qui servent à la population. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement euh, pense faire pour faire déplacer les Ontariens le ministre, merci. Un gouvernement pour la population a un plan des transports qui va faire déplacer les euh, Ontariens en épargnant de l'argent. On va saisir les occasions. La station Go de Mimico, c'est un exemple. C'est une vaste, euh, gare de train et qui a été payé par l'entrepreneur, euh, le promoteur immobilier. On va avoir des stations et les gens puissent aller à la maison pour, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leurs proches. Ça épargne de l'argent des contribuables et on construit de nouvelles gares. Et on va avoir de bons partenariats notre gouvernement va continuer à faire cela. Le temps des ministres libéraux se s'ingérer dans les transports, c'est terminé les temps de construire des transports en commun et des transports sont de retour en Ontario. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante. La députée de park park Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Dans le rapport de la vérificatrice générale, on a démontré que 30 des... Euh, prestataires d'aide sociale ont des problèmes de santé mentale. Et les services de toxicomanie, de santé mentale et de logement ne donnent pas le soutien aux gens qui doivent remettre leur vie sur leur Est-ce que ce gouvernement qui enlève 330 000 millions de dollars des services à la santé mentale et à la toxicomanie, comment est-ce que les gens qui reçoivent des prestations du programme Ontario travail travail puissent refaire à leur vie la ministre de la Santé. Je suis en désaccord avec cette prémisse, mais c'est un enjeu important. On fait un réexamen avec un engagement de 3,8 milliards de dollars sur 10 ans. On va traiter les besoins des gens qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. C'est une bonne augmentation. On va traiter des questions comme le logement, accès au traitement, des problèmes de toxicomanie. C'est pourquoi je suis en désaccord avec votre question et je suis d'accord qu'il faut que ça devienne une priorité, c'est pourquoi c'est devenu une priorité dans notre élection et notre promesse à l'élection ontarienne et on va suivre, on va mettre en œuvre et après euh, du travail, un travail acharné, un système de santé mentale complet. Question complémentaire. Mais les gens qui reçoivent des prestations de Programme Ontario au travail, qui ont des problèmes de, de toxicomanie, ont besoin de l'aide de ce gouvernement. Ils n'ont pas besoin de gouvernement qui dit qu'il va résoudre le problème en rendant le problème pire, en euh, ayant une restriction pour euh, la définition de handicap, en assurant que les gens qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie aient des problèmes à avoir le soutien. Ou en les 330 millions de dollars très nécessaires pour les services de santé mentale. Pourquoi la ministre peut justifier qu'on rend la vie plus difficile aux gens qui ont des toxémonies, même en disant en même temps qu'elle aide les gens? Réponse la ministre, je dois dire que je suis en désaccord. Toute la prémisse de cette question, parce que ce qu'on fait... On essaye d'aider les gens avec des problèmes de santé mentale, des toxicomanies. On veut que ces gens puissent sortir de la pauvreté, qu'ils se trouvent de l'emploi, qu'ils se trouvent en logement. C'est des difficultés que ces gens-là. C'est des grands défis. On va essayer de les aider en ayant des consultations. Je serai prête à parler avec vous pour avoir des idées. On a besoin d'idées de, de toute la population ontarienne. On veut parler des gens dans cette assemblée législative. Les Intervenant dans le secteur de la santé la population ontarienne et parler directement à des gens qui ont une expérience vécue parce qu'eux, ils vont nous dire ce dont ils ont besoin et on va s'assurer qu'ils reçoivent les services nécessaires pour composer avec les problèmes de santé mentale. Et ça sera ma priorité dans les quelques mois à venir pour qu'on fasse ce qu'il faut et qu'on puisse l'adopter et le mettre en œuvre aussi vite que possible. Arrêtez la pendule Redémarrer la pendule. Question suivante, le député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci. Ma question service au ministre des Services au gouvernement et des Services aux consommateurs. Hier, la vérificatrice générale a publié euh, euh, sa. Euh, son rapport sur la commission des normes techniques et de sécurité. Et elle a dit qu'il avait beaucoup de problèmes, la vérificatrice générale, que le gouvernement précédent a ignoré pendant 15 ans. Dans le rapport, on a dit que la commission avait des processus de surveillance qui n'étaient pas inefficaces et qui n'assuraient pas la sécurité des gens. Et ils n'avaient pas rempli leurs obligations. En fait, la vérificatrice a dit que dans la commission, c'était la portion qui la concernait le plus. C'était des montagnes russes, des ascenseurs, des pipelines. Il faut qu'on s'assure que la sécurité publique soit notre priorité. Est-ce que le ministre peut dire comment est-ce qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes du fait qu'il n'a pas eu de surveillance du gouvernement depuis 15 ans Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci. Je veux remercier mon collègue de Oak Ridge, Richmond Hill. Mon collègue a raison. La vérificatrice générale, dans son rapport, a des conclusions qui sont décevantes et concernantes. Pendant les 15 dernières années, le gouvernement libéral n'a pas composé des choses avec la pro les questions de la Commission des normes techniques et de sécurité. Contrairement aux libéraux. Qui ont critiqué la V.G du fait qu'elle fait son travail. On accueille son rapport, ses rétroactions et recommandations euh, concernant la commission des normes techniques et de sécurité. On va résoudre les choses. Dans une heure de dépôt du rapport, j'ai demandé à ce que la commission, de euh, le conseil d'administration de cette commission, me donne des, des réponses d'ici janvier 2019. Et donc on va appliquer les recommandations de la V.G. On va améliorer la sécurité des ascenseurs, la surveillance. Et Monsieur le Président va j'assurer que euh, la population, que la sécurité est notre toute première priorité. Question complémentaire Monsieur le Président, je veux remercier le ministre de sa réponse et du travail que lui et ses collègues du ministère, d'autres ministères font pour mettre sur la bonne voie la commission des normes techniques et de sécurité. Ça démontre que les libéraux étaient. À... Endormi au volant, selon la, euh, la, les recommandations d'un vérificatrice général, il y avait toute une liste qu'elle a eue où cette commission ne remplissait pas son rôle et nos gouvernements n'ont plus son rôle de surveillance. Il y avait beaucoup de préoccupations autour de la sécurité des ascenseurs pas bonne documentation pour l'entrepôt de propane. Ma question pour le ministre est la suivante. Comment est-ce qu'on peut corriger les échecs numériques nombreux du gouvernement précédent qui mettent, et pour, comment est-ce qu'on peut remettre la sécurité des Ontariens et ontariennes au centre de, des objectifs de la commission? Réponse merci. du ministre, merci. Contrairement au gouvernement, nous pensons que la surveillance indépendante, c'est très important. Les euh, les recommandations de la vérificatrice sont très préoccupantes et les gens doivent savoir quand ils prennent un ascenseur euh, ou qu'ils prennent euh, la montagne russe qu'ils soient en bonne sécurité. Pourquoi ces questions n'ont pas été résolues par les libéraux? Pourquoi ils n'ont pas rempli leurs responsabilités? C'est inacceptable. Et il faut passer au geste, on va le faire. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai demandé à avoir un rapport d'ici le 31 janvier 2019 et un plan de mise en œuvre. Et je veux que les agents de sécurité soient plus stricts et les gens qui nous ont élus doivent être en toute sécurité. Merci. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît Redémarrer la pendule. Question suivante, la députée de la Fenshaw. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. J'ai reçu une lettre de la ministre de l'Éducation quant au conseil scolaire de Thames Valley et on a dit, on va continuer, ces projets vont avancer, mais par la suite, elle dit, les conseils scolaires doivent donner des conceptions qui doivent remplir les jalons du ministère. Est-ce que la ministre peut dire quels sont les nouveaux jalons, que le conseil scolaire de Thames il doit répondre pour avancer des réparations qui sont nécessaires plus longtemps. La ministre de l'Éducation. Merci, je suis très content de répondre à la question et je dois vous dire aussi que le ministre des Transports a fait un bon travail de faire un suivi aussi pour la collectivité dans la région de London. En termes de ce qu'il faut faire, pour ces réparations, ces rénovations nécessaires pour les écoles. On travaille avec le conseil scolaire et ça a été très explicite quant à ce que le conseil scolaire doit faire pour assurer que les décisions équipent le mieux un environnement d'apprentissage sécuritaire. Question complémentaire même si le ministère indique qu'il n'y a pas de retard du financement, ils n'ont pas reçu le financement. Et le conseil, là, dans la lettre, on dit que le conseil scolaire doit euh, soumettre plusieurs renseignements. Le conseil scolaire de Thamesville n'a pas reçu, reçu la fina, le financement. C'est un retard par définition. Quand est-ce que la ministre va dire clairement au conseil scolaire quelles sont les nouvelles barrières qu'il faut dépasser pour avoir le financement qui a été promis? Réponse de la ministre. Merci beaucoup. Et J'ai fait mention du ministre des Transports parce qu'il serait d'accord avec moi, je pense, quand le nouveau conseil, sco conseil scolaire sont là. C'est là quand on va avoir beaucoup de mouvements parce que le fait est que on a été très explicite dans la direction de ce que Thames Valley doit faire pour avoir accès à beaucoup d'argent qui les attend pour pouvoir avancer avec les réparations des écoles. Merci beaucoup. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, redémarrer la pendule. Question suivante, le député de Milton. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Cette semaine, on célèbre la Semaine nationale des sapins de Noël et l'association a déclaré le premier samedi comme le jour du sapin de Noël. En achetant des sapins de Noël ontariens, on a trois milliards de, de dollars de vente à chaque année pour les agriculteurs ontariens. Presque partout en Amérique du Nord, il y a des sapins de Noël qui sont lieux dans des euh, exploitations agricoles et les gens veulent aller pendant ce mois, à des fermes de sapin de Noël pour avoir le sapin parfait. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi faire des achats locaux? C'est important pendant la saison des fêtes. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci. Je remercie au député de Milton. Presque 625 fermes de sapin de Noël ontariens produisent plus d'un million de sapins de Noël. L'achat de sapins de Noël met 11,3 million, millions de dollars à chaque année dans le trésor euh, l'économie ontarienne. Ça aide euh, dans les, non seulement les agriculteurs, mais les gens du transport et de la vente au détail. J'étais à un marché de Noël au ministre des Richesses Naturelles et des Forêts et mon adjoint parlementaire. On a vu euh, le sapin de Noël géant 1 et on a entendu les chansons de Noël. Et j'encourage tous les gens à acheter un sapin de Noël localement pour... Euh, donner le soutien aux agriculteurs et donc ayez un sapin de Noël, une épinette pour Noël pour votre famille. Question complémentaire, merci. Je vais remercier le ministre d'encourager les gens à faire des achats locaux et appuyer l'agriculteur et l'éleveur de sapin de Noël local à chaque euh, à sapin de Noël qui est coupé on plante deux les sapins de Noël c'est la culture la plus environnementale parce que l'arbre est seulement coupé après 10 ans. Pour assurer des cultures futures, 90% de la ferme doit avoir des arbres tout le temps. Est-ce que le ministre peut dire comment autrement notre gouvernement pour la population appuie les familles, les agriculteurs dans cette industrie des sapins de Noël? Le ministre je pourrais, mais je pense que le ministre des Richesses naturelles pourrait le faire bien mieux, donc je lui renvoie la question. Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci, et je veux remercier le député de sa question. J'aimerais prendre cette occasion pour féliciter le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, du bon travail pour faire la promotion de l'industrie des sapins de Noël local. Nous avons tous, je pense, beaucoup d'entre nous, des souvenirs d'avoir de, un sapin de Noël naturel et de célébrer pendant cette saison des fêtes. Le ministère des des richesses naturelles des forêts et aime bien d'appuyer une telle industrie ou faire la promotion du produit ou aussi d'autres industries comme les meubles, etc. J'aimerais encourager tout le monde à avoir un sapin de Noël naturel et je souhaite joyeux Noël et bonne année pour tout le monde. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question suivante, le député dalgomont Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du développement du Nord, euh, des mines et des affaires autochtones. On a parlé de cela à plusieurs reprises, plus, Monsieur le ministre. Il y a une série qui ne fonctionne pas depuis à et Il y a un élément autochtone d'intérêt et il y a un, un élément d'intérêt de l'industrie. Et on a démontré l'intérêt. Donc, il y a un appel aux offres. Et il y a deux entités en concurrence en ce moment qui veulent sauver euh, avec cette série. Et vous savez ce que ça veut dire pour la collectivité. Perte d'emploi. Euh, et... Et pour euh, cette collectivité dans le nord, on est très fort. On a besoin de vous. Et qu'est-ce que vous faites plutôt que euh, euh, on, sait, on coupe le ministre? de, de, de l'énergie du développement du Nord et des mines. Merci à la question. On a attiré à mon attention. Il y a des gens qu'il faut. Nous ciblons une stratégie pour le Nord de l'Ontario qui va ouvrir le Nord de l'Ontario en affaires qui stagnait depuis plus de 15 ans. Beaucoup de Syrie, beaucoup d'exploitations de richesses naturelles soient fermées pendant longtemps euh, suite au règne des libéraux. Nous avons des gens de métier qui ont une bonne formation et qui pourraient faire fonctionner ces ces entreprises. Et je peux assurer le député, notre fonds du patrimoine du Nord va prendre toutes les occasions, avec les Autochtones en particulier et le secteur privé, pour créer de bons emplois pour toutes les collectivités dans le Nord de l'Ontario. Merci, question complémentaire. Monsieur le Premier ministre, ne cherchez plus l'occasion, on vous frappe à la porte. Et Il y a une industrie ici qui veut relancer les choses. Ils attendent que vous soyez à la table. Ne laissez pas cette occasion vous passer. Venez à Chapelot. rencontrez les gens de l'industrie, les gens, la population locale qui vont trop fonctionner. Je sais que le député de Timmons vous a parlé à plusieurs reprises et je vais vous parler, moi aussi je vais le mentionner. C'est une occasion qu'on peut pas manquer. Je peux peu, peu importe comment on le fait qu'il viendra pour faire l'inauguration que cette série ouvre ne laissez pas échapper cette occasion. Merci, le ministre. C'est vrai qu'ils sont venus me parler. Je pense qu'ils veulent rester ici de ce côté de la chambre. Je dois vous dire qui frappe à ma porte les gens dans le secteur forestier, le secteur minier, qui sont fatigués des, des paperasses administratives, des tracasseries administratives, des taxes et, et de la taxe sur le carbone qui tue des emplois. On prend des camions à longue distance et l'opposition demande à ce que la taxe carbone soit la plus élevée au monde. Je peux vous garantir qu'aux députés d'en face et à tous ses collègues, nous sommes engagés à ouvrir le Nord de l'Ontario aux affaires et en conclusion en particulier. J'aimerais souhaiter à tous mes collègues du Nord non seulement un joyeux Noël, mais aussi de beaux voyages dans notre, nos réceptions très belles. Merci. C'est peut-être la question finale de, 2000, de la période des questions de 2018. Je comprends, le député de Niagara Falls a un rappel au règlement. C'est un rappel au règlement. Ma collègue Jenny Stevens et moi-même, on a, vient de trouver que Jim Brad, qui était notre collègue ici depuis 40 ans, a été élu le, le nouveau président du Conseil régional de Niagara. Félicitations en hâte de travailler avec vous. Je comprends. Le, le député de au Sud aimerait parler de rappel au On a entendu que Jim Brown, qui était fait en libéral, euh, et, et je sais que le gouvernement a hâte qu'il prenne son poste en tant que président régional de Niagara. Joyeux Noël. Rappel au règlement, la députée de Toronto saint -Pont. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, le 6 décembre, euh, jour euh, national de souvenir, j'aimerais le dire, le nombre d'un membre de la collectivité noire, euh, queer, elle s'appelait Samae c'était une Somalienne musulmane et femme qui est étrangère, qui a souffert de la transphobie, islamophobie et du racisme. J'aimerais que vous aurez pu la rencontrer. Elle est décédée avec soupçon le février 2015 à Toronto et sa mort n'est pas résolue. La vie de Samaya était importante. Merci. Le député de niagara West. je veux ajouter ma voix, je peux vous assurer que M. Brad n'était pas dans notre caucus, mais j'ai l'occasion d'être avec lui à l'opposition et euh, je vais euh, travailler avec lui pour le bien de Niagara. La députée de toronto Centre, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'Assemblée des de amis qui, qui était à l'école Thierry Merkel. Merci d'être là aujourd'hui. C'est le moment maintenant de remercier nos pages législatives. J'aimerais qu'ils se rassemblent. C'est tous les pages? Tout le monde C'est mon privilège de dire quelques mots. Nos pages sont intelligentes, et travaillent fort, ils sont indispensables au fonctionnement efficace de l'Assemblée législative. Ils donnent des notes, ils transportent des documents importants et s'assurent qu'il y a des verres d'eau partout. Nous avons la chance de les avoir ici. Nos pages partent. Ils ont fait beaucoup d'amis, ils comprennent mieux la démocratie parlementaire et des mémoires qui vont rester pendant tôt, toute leur vie. Chacun d'entre eux rentrera à la maison, va continuer à étudier et va continuer à contribuer à leur collectivité, leur province et leur pays de manière très importante. On s'attend à de très bonnes choses pour vous. Peut-être certains d'entre vous, vous serez des députés ici ou vous travaillerez en tant que personnel. On vous souhaite tout le meilleur. Merci encore une fois d'être venu comme page ici à l'Assemblée législative. Avant euh, qu'il y ait une pause, j'ai quelque chose que je veux dire à tout le monde. envie d'envoyer des félicitations, c'est bien que vous soyez assis. Aujourd'hui, c'est en, en fait le dernier jour de la première législature du 41e Parlement de l'Ontario. Pour paraphraser le meilleur parlementaire Winston Churchill, nous sommes très loin de la fin du 41e Parlement, mais nous sommes arrivés à la fin du début au moins. 2018 a été une année très difficile pour les députés, le personnel des mois où on a beaucoup travaillé avant l'élection, la reprise de la après l'élection. Une séance d'été spéciale avec une, euh, c est, qui est devenue la séance l'automne et avec peu de préparation. Pour nous tous, dans l'Assemblée législative, les demandes de nos rôles peuvent mener à des journées longues et très difficiles et des défis qui sont insurmontables. Cependant, chaque jour, nous, tout, nous tous, les deux côtés de la Chambre, on veut avoir un progrès euh, suite à notre objectif, c'est-à-dire de bâtir une meilleure province et pour des générations à venir. On est différents peut-être sur comment y arriver. De façon générale, on partage cet objectif. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des collègues, nous sommes des parlementaires. Et c'est la base sur laquelle on devrait débattre les enjeux de nous. La population de votre circonscription, vous a donné à chacun de vous euh, euh, la possibilité de venir ici, de parler à leur nom, et votre travail ici est seulement possible avec le respect que vous avez des, des électeurs de votre circonscription, la passion du service public. Public et la volonté de faire toute une différence pour vos collectivités, l'Ontario et le Canada. Vous êtes leur voix, vous êtes des chefs de ville, et votre engagement, vos soins, votre candeur peuvent valider la confiance que vos concitoyens ont placé en vous. J'ai eu le privilège d'être votre président et merci de m'avoir donné cette responsabilité de m'aider à remplir ce rôle. Je veux remercier le sous-président et d'autres coprésidents les greffiers, la sergente d'armes, le personnel dans le bureau euh, du président Rachel Hobbes et Monica Weber et tout le personnel qui servent la population avec du moins professionnalisme comme les députés le font. Maintenant, nous avons la chance de rentrer chez nos familles, de reprendre du contact avec nos amis, les gens de nos situation. On peut aussi penser au type de chef qu'on veut être, au type de province qu'on veut bâtir. Je vous souhaite à vous tous euh, joyeux Noël, euh, joyeux Anoka et bonne année. Merci. La chambre est en pause jusqu'à 13 heures.